EGG est une agence de communication événementielle internationale créée il y a 20 ans par Angélique Eriksen, de nationalité franco américano norvégienne C'est plus de 750 événements gérés à l'année dans 35 pays et c'est à peu près 60 millions de chiffres d'affaires. On a 120 employés en France, en Suisse, en Belgique, aux états unis et à Dubaï. EGG est toujours en train de suivre les nouvelles technologies. Nous avons des outils de gestion et de production automatisés. Il nous manquait l'élément qui permettait de mettre à jour l'ensemble de nos dossiers et retranscrire les dépenses auprès de nos clients. On gérait les notes de frais de manière classique, par papier. donc Justement, une perte de temps, récupération des justificatifs, euh, suivi des dossiers, compliqué pour nous et pour nos clients. Aujourd'hui, on a besoin d'être plus rapide, plus efficace et en, en transparence totale. Et c'est vrai que Mooncard s'inscrit dans quelque chose d'innovant et toujours dans l'amélioration, en gérant toute la problématique de récupération de justificatifs, de mettre à jour les données en temps réel et de pouvoir transmettre l'information auprès de nos clients. Depuis la mise en place de la Mooncard, chaque chef de projet a sa propre carte. Aujourd'hui, il n'y a plus besoin d'avance de frais. On se déplace sur un événement, on est en mesure d'utiliser la carte, tout est nominatif et la retranscription des informations financières sont en temps réel. Nos clients sont en courant aussi de nos dépenses on peut les retranscrire et faire le bilan avec eux. Ça change tout. Les craintes Aucune. Aucune car aujourd'hui, c'est un progrès positif. Nos comptables ne sont plus vraiment des comptables, ils sont des analystes. Ce sont maintenant des business partners. Les retours de nos collaborateurs sont très positifs. Aujourd'hui, ils ont accès à l'ensemble des transactions, ce qui n'était pas le cas avant. On avait des cartes professionnelles, il fallait attendre plus d'un mois pour les obtenir et ressortir tous les justificatifs. La force de Mooncard, c'est d'avoir l'information en instantané de la gérer au quotidien et d'être à jour tous les jours. Alors une utilisation insolite, c'est vrai qu'une fois on est tombé sur un, un justificatif photo, un collaborateur nous a mis une photo de la pompe à essence à la différence d'un justificatif. Là quand on est tombé justement sur la photo, on n'accepte pas. Mooncard pour moi c'est le progrès.